C'est ISCOL 74, on se retrouve aujourd'hui pour un tag Harry Potter, c'est pas vraiment un tag car c'est des questions qu'on a inventées et on va devoir y répondre en 8 secondes. Euh, là je suis avec HP Game. salut ça va Salut tout le monde Donc comme vous savez on a un peu partenaire sur YouTube moi et AS Call donc euh, on va se poser, on va, pardon, on va se poser 10 questions respectivement sur Harry Potter, donc moi je vais lui poser euh, 10 questions sur Harry Potter sur sa chaîne et puis après on, on pourra aller voir sur ma chaîne il y aura aussi 10 questions. Euh, voilà, donc, euh, bah, tu commences à me les poser ou fais l'inverse Je commence, c'est parti. Ok. Donc, euh, première question, donc, c'est simple, collègue Dumbledore à Hermione après sa mort Les compte de vie, le barbe. Bien, avec... joué. Euh, deuxième question, qui sont les créateurs de l'épée de godric Les gobelins Oui, il y en a aussi un autre, mais... Euh... Ah bon c'est bon. ça. C'est. C'est votre C'est votre le Ouais. C'est le pendant Euh, troisième question. Qui amène Harry à Private Drive pour la première fois Euh. Bah, c'est Dumbledore. Euh, Dumbledore, pardon, euh, Harry. Bien joué. Euh, quel est, est le modèle le plus rapide du monde Nimbus 2001 Non. Les ouais. quarts de feu De la pierre philosophale. Euh. Nicolas Flamel. Bien joué. 6. Quel est le nom du journal créé par les Lockwood le Aucune idée. 8. Euh, C'était le chicaneur. Ah ouais, le chicaneur. En plus, on va dans 6. là elle n'est pas désemprunt, elle fait le chicaneur. Ouais. 7. Quel journal des sorciers Magic Day Bravo. Et quel est le quatrième encruste et où est-il caché Euh. C'est la coupe de feu. Il est caché dans le labyrinthe. Bon Bon C'est pas du tout la coupe de feu. La coupe ah, de mais non, mais oui, je gaffe. suis con, la, la coupe de feu, c'est un porte-loin. Ah oui. Ah, je suis con. Dans la Donc, c'est la coupe des gars pour est cachée dans la chambre froide de Bletchus et Sans de la de de de de de Ah oui, t'as raison. Euh, Dumbledore, Mowgrey, euh, Patmol, Severus et Arthur. Bien joué, oui, c'est bon, tu l'as dit. 10, euh, et dernière question, quel mariage est célébré dans HP7, euh, Dans Harry Potter, 7 euh, première partie euh, Le mariage de Billy Fleur. Bien joué. Voilà, bah, c'était euh, tout pour les questions. Après, si tu veux, j'ai deux questions bonus... Euh... Euh, sur, euh, sur Facebook, euh, un ami, tu veux euh, ouais, allez, pourquoi pas, je lui fais une petite dédie. Bon, allez, on va dire on une question. Quelle potion permet de, transformer, euh, de se transformer en une autre personne Euh, polynectar, bien sûr. Ouais. 12, euh, quelle est la quatrième épreuve pour obtenir la carte philosophale Euh, l'échec géant Ah, je suis content, j'en ai, j ai loupé qu'une seule. <coughs> enfin, j'en ai loupé. Une enquête, sinon, en fait. Ouais, c'est vrai que c'était. Bon, c'est pas grave, hein. Déjà, j'ai fait 11 réponses bonnes, donc je me... vais pas me plaindre. Euh, j'ai fait, fait moi-même les questions pour acheter ma rover game. Euh, je commence Bah, on le fera sur ma chaîne. Sur ta chaîne Ok, bah ça marche. Bon bah du coup ça va être la fin de cette vidéo les amis. Euh, bah je vous souhaite euh, bah bon rétablissement s'il y en a qui sont malades ou je sais pas. Euh, Portez-vous bien et puis c'est tout. Ciao.